Et let's go Hey, salut, c'est Vivien pour la chaîne Vive Baker et aujourd'hui, je vais te donner 6 trucs pour améliorer le son dans tes vidéos. Le premier truc que je vais te donner, c'est le panneau acoustique pour éviter toutes les résonances de la pièce et les reverbs indésirables. Chez toi, tu peux prendre deux trépieds, une barre centrale une couverture, une serviette ou tout ce que tu veux mettre dessus, juste devant ton micro et comme ça, tu évites le rebond du son contre les murs. Et là, on a réglé déjà un problème. Deuxième truc que je vais te donner, c'est toujours enregistrer ton son en 48 kHz. Aujourd'hui, 48 kHz, c'est la norme pour les vidéos YouTube et partout ailleurs aussi. Donc si dans tes vidéos, tu as un décalage entre le son et l'image, essaye ça. Ça fonctionne nickel. Troisième truc, le gain. Pour faire simple, dans ton logiciel préféré, tu as réglé ton fader à 0 db. Sur ton préembre, tu vas régler le son de façon à osciller entre les moins 18 db. Premièrement, ça évitera de saturer ton son. Et deuxièmement, tu pourras travailler beaucoup plus facilement en post-prod. Par contre, si ton son est saturé depuis le départ, tu pourras plus rien faire en post-prod. Quatrième truc, les écoiles. Alors là, pour les écoiles, on va pas se prendre la tête pour les voix. C'est un coup bas à 110 ou 120. 110 pour les mecs, 120 pour les filles. Le coup de bas sur les voix sert surtout à limiter les plausibles, le P ou le B, qui sont très désagréables à l'écoute. Et deuxièmement, on va faire un petit creux de 2-3 dB autour des 6000 ou 7000 pour limiter les sifflantes. Les sifflantes sont les lettres S et F qui peuvent être aussi très désagréables à l'écoute. Donc juste un petit creux 2-3-4 dB euh, entre 6000 et 7000, ça suffira largement. Cinquième truc, c'est le compresseur. Je me suis demandé si j'allais vraiment mettre le compresseur dans la liste des trucs que je peux vous proposer. Le fait est que le compresseur est quand même assez délicat à gérer. Ce plugin sur les logiciels est très efficace par contre pour stabiliser le son tout au long de votre vidéo. Donc pour faire très simple, le compresseur va avoir un certain seuil à ne pas dépasser et ainsi vous garantir un volume sonore ou une impression sonore tout au long de votre vidéo. Sixième truc pour améliorer votre son, et ça s'adresse plutôt aux vlogueurs pour les vidéos dans la rue ou à l'extérieur, c'est la bonnette que vous pouvez adapter directement sur le micro de votre caméra. Cette bonnette en espèce de fourrure synthétique va permettre d'atténuer grandement le bruit du vent autour de vous. Et le septième truc que je vais vous donner, ça c'est bonus, c'est cadeau pour vous, c'est la musique dans vos vidéos. La musique est généralement en stéréo, donc qui dit stéréo, vous avez deux canaux, un à gauche et un à droite. Je vous conseille donc, pour vos musiques dans vos vidéos, de spatialiser votre son, de mettre vraiment votre canal gauche à gauche et votre canal droite sur la droite. Le son de votre voix doit être exactement au milieu puisque c'est un son qui est considéré comme mono. De cette manière, vous allez vous trouver avec un mix vraiment bien balancé, la musique sur les côtés en arrière, votre voix bien claire au milieu pour que vous soyez vraiment audible dans vos vidéos. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours me laisser un pouce bleu ici en dessous. Si vous avez des questions, des suggestions, des avis, etc., vous pouvez me laisser en barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sinon, pour moi, je vous vois la prochaine fois. On se voit plus tard. Tchuss